Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK. Les amis, aujourd'hui on va parler investissement et commandant. Quels sont les meilleurs investissements avec une liste mise à jour en mars 2023 Tout juste, toute fraîche, rien que pour vous. Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne.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 Toute la partie Rock la plus importante, la plus grosse. Les amis, pour le 1er avril, Rock nous a fait une blague. Kevin nous a sorti une blague éclaté, Mais éclaté au 25ème sous-sol Je pense qu'il ne pouvait pas descendre plus bas Il a cassé sa pelle parce que là pour creuser C'était mort de chez mort Regardez, je vous l'ai mis en boucle hein. Ils ont fait court, ils ont fait totalement éclaté. éclater ouais, Je l'ai concaténé comme on dit cette petite vidéo Pour que vous la voyez parce que là elle est dans son intégralité hein. Ils nous ont annoncé pour la civilisation Japonaise, la sortie d'une nouvelle unité, les ninjas. Alors là, les mecs de Shelly. En plus, euh, que ce soit éclaté, hein, évidemment, parce que le but tout de même, c'est de nous sortir peut-être quelque chose de crédible. Hein, si on veut rendre un hein, poisson d'avril fun, il faut sortir deux infos, une vraie, une fake, hein, et les deux improbables, mais faut il faut qu'il y en ait une des deux qui soit vraie. Celle-là, en plus, en plus, ils l'ont déjà sortie. Bon, c'est toujours mieux que le, le premier poisson d'avril qu'ils nous ont fait juste après la sortie du jeu, si je dis pas de bêtises, hein, en 2019 peut-être, le premier poisson d'avril. Eh bien, ils ont tenté de nous faire croire que les T6 arrivaient avec des Kalachnikov, etc. C'était n'importe quoi. Là, c'est toujours n'importe quoi. Mais c'est surtout récurrent. Ils l'ont déjà fait, celui-là. Bref, je vous disais, les amis, on va parler du meilleur choix d'investissement possible selon, je varie les sources, hein, vous le savez, selon le site All Clash. Alors, ils ont revu leur système pour leur notation. Hein. Ils nous le disent, un hein, best commandeur Tiers liste, hein. ils nous disent que c'est une liste des commandants légendaires et leur but est de nous aider à investir. Ils l'ont refait, il vient d'être tout neuf, tout refait. Ils ont même inclus les nouveaux commandants, à savoir, comme vous le voyez, hein, Margaret Babour et Héraclius. En revanche, si on écrit sur Chaumor, hein, ils nous disent, euh, pour mot info, ils nous disent que les commandants sont tout récents, ils nécessitent davantage de tests pour donner un ordre d'investissement. Et vous savez quoi Je partage leur avis. Souvent, on se précipite pour investir sur des commandants, vous le savez. Hein, moi, je suis le roi de l'accumulation. Je stocke les sculptures en or, j'en ai, j'en ai, j'en ai. Eh bien, évidemment, je n'investis pas tout de suite sur les commandants dès qu'ils sortent. Et même dans tous les jeux auxquels je joue, je fais la même stratégie. Hein. J'accumule et j'investis que lorsque je suis sûr, je vous invite à faire pareil. Hein. Margaret Baebourg et Heraclius... Débloquez-les, stockez, mais ne claquez pas vos sculptures génériques dedans. Donc on commence le classement avec les S+. Il y a trois commandants en S+. Alors oui, ça change du classement de Shizgul. Hein, je vous le rappelle, Shizgul émet régulièrement un classement que je vous partage qui est de très bonne qualité. Mais dans son classement, il n'y a qu'un seul commandant S+, par catégorie. Là, on est dans un classement d'investissement. C'est-à-dire ce classement est fait pour vous aider à choisir les must-have, les commandants où il faut investir absolument. Et je vais vous donner mon avis en plus par derrière. Donc le premier de la liste, c'est Scipio Prime. Scipio Prime, il est très lourd. Je déplie. Et franchement, ils se sont donnés du mal, les mecs, pour faire ça. Scipio Prime, ils disent que c'est un commandant de ouf, un crazy commander. Hein, que il... La seule chose pour laquelle euh, il n'est pas bon. C'est euh, la défense, et encore, et encore. Et sinon, il est énorme, même pour les free players il devrait investir immédiatement dedans. Il est classé en open field. Je vous ferai une vidéo dédiée hein, pour All Clash sur le best build and pairings. Vous verrez, c'est du très lourd aussi. Donc en open field, il est S+, en rallye, il est A, en canyon, il est S, et en défense, il n'est pas totalement éclaté en défense. Hein. Il est A+, C+. Est pas mal du tout. Je partage à 100% cet avis. Aujourd'hui, si vous ne deviez investir que dans un seul commandant, j'hésiterai entre Alexander Nevsky, que vous voyez juste en dessous, et Scipio. Mais Scipio, euh, je préfère l'infanterie. Il aurait du moins ma préférence. Il est très lourd. On passe donc au deuxième, à Alexander Nevsky. Et lui, pareil, S+. Alexander, c'est un déglingué, franchement, en open field, il est trop fort, en open field, c'est trop lourd, en rallye, pareil, en canyon, pareil, et en défense, A+, même en défense, hein, il peut faire le taf, hein. vous le mettez avec, je ne sais pas, Edwige, par exemple, ça doit tenir un petit peu, je n'ai jamais testé, hein, mais S, S, A+, franchement, très lourd, Alexander. Troisième position, discutable cette fois. Je l'adore. Hein. Xianyu, le roi du chocolat. Il est très, très lourd. Regardons. Hein. Il est aussi en S+. Il a les mêmes notes que notre ami Nevsky. Sauf un D en défense. Alors que Nevsky a un A+. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Franchement, Nevsky, j'adore Xianyu. Hein. Mais Nevsky est tout de même plus puissant que Xianyu. Si vous devez en choisir un des deux... Prenez Nevsky, bien évidemment, il est beaucoup plus fort en open field et en rallye, même si Xanio reste très solide. Quatrième position, premier commandant archer, on retrouve Boudika Prime, Boadice Prime, elle est classée S et non pas S+, là pour le coup. J'aurais inversé Xian Yu et Boadice et j'aurais mis Boadice S+, comme ça on aurait un commandant infanterie, un commandant cavalerie et un commandant archer en S+. Donc, Boadice Prime, très très lourd, S, S, S D. elle n'est D qu'en défense, en open field, en rallye et en canyon, elle est S, exactement comme Nevsky, exactement comme Xian Yu, enfin Nevsky, ah, pas la même de ton défense, mais pour le reste, c'est pareil, elle est très légère, ils disent que tous ceux qui jouent à rock devraient monter ce commandant, même les free players, c'est bien ce qui est stipulé, les free players, aussi on le voit franchement très lourd très bien Moi aujourd'hui un free player je dirais Nevsky Scipio hein, sans hésiter Pour faire un binôme avec Nevsky et c'est là le second meilleur commandant de cavalerie Je la classe à présent devant notre ami Xianyu Et encore une fois hein, vous le savez Xianyu moi même je l'ai expertisé Moi même je le surkiffe mais il est moins bon que euh, Jeanne Dark Prime. Jeanne Dark Prime. Elle est énorme. Et regardez, ce qui est étonnant, c'est que si on compare les notes. Jeanne Dark Prime. Hein, c'est un commandant récent. SSSC en défense. Alors que Xanyu il est D en défense. Donc franchement, elle mérite d'être devant. Jeanne Dark Prime, elle est très lourde en binôme avec Nevsky, en open field ou en rallye ou en canyon. C'est du, du carnage assuré. Franchement, très très lourd. On retrouve juste derrière, à la cinquième position, on retrouve notre ami... Cinquième, sixième position. On retrouve notre ami Sargon. On est toujours dans les NETS. Sargon très lourd, il décote en canyon. En défense, il reste à A. En canyon, il tombe à A. Open Field Rally, il est très lourd. Franchement, Sargon, très solide. Un commandant récent, mais très bon commandant. Il vole pas sa place. Enfin, on retrouve aussi Henri, la suite, le binôme naturel de Bois. -Dix. Alors oui, j'entends déjà les scandales en commentaire. Oui, mais le meilleur binôme en open field. Field avec Boadi, c'est Prime, c'est Artemis première, Artemisia, ce n'est pas Henri et tout. Moi, vous savez, je préfère Henri, donc vous pouvez me dire ce que vous voulez. c'est pas grave, c'est Henri. Moi, je le kiffe, Henri 5, là. Il est à la bonne position, même si Artemis premier, ça reste extrêmement solide. Pour les rallyes, avec Henri, c'est ce qu'il y a de mieux. De mon point de vue, en open field, oui, Artemis 1 c'est mieux. Donc, regardons le détail de la notation. S en open field, S en rallye, A en canyon et D en défense. Vous le voyez, il le précise, niche only, invest pour les rôles spécifiques. Ce n'est pas une priorité pour les free players. Et enfin, les deux derniers commandants S sont aussi des archers, hein. ils prennent leur revanche, YSG. Alors YSG, hein. euh, Yung Zeng Guy, euh, franchement, euh, c'est l'extrêmement solide depuis le début du jeu. S'il y a bien un commandant dès le premier jour où vous pouvez investir sans regretter, c'est YSG. Ce n'est pas comme Edouard, oui, je déteste Edouard, oui, je veux qu'il brûle en enfer... Mais YSG, ce n'est pas du tout le cas. Il est extrêmement solide avec sa zone. Franchement, un bon commandant légendaire. En revanche, ils disent qu'il faut investir, évidemment, avant d'être en KVK saison 4. Il faut investir dès le début du jeu dans YSG. Après, ça ne sert plus à rien. Après, si vous devez investir dans des commandants, eh bien, vous avez toute la liste du dessus. Hein. Donc, n'allez pas perdre des sculptures dans YSG. On finit la liste S avec... Nabucodonosor second. Nabucodonosor second il est très solide Openfield rally il est S pour le reste c'est moyen En rallye il se défend je leur ai mis un petit S aussi un petit S moi en rallye En rallye il se défend pas mal du tout il est très bon Et on quitte à présent sur les commandants légendaires la liste S Et on arrive la première art, plus c'est Artemisia Artemis première elle est extrêmement solide elle vole pas sa place. Elle est très bien avec Boadice et Prime. Très solide. Vous le voyez, hein, je dirais en open field. On peut la passer en S en open field et en, en S, même en open, en open field. Et la laisser en S en défense. En défense, elle est très bien. On retrouve aussi Pacal second. Pacal très, très, très solide hein, en open field. Pacal, on peut le mettre avec n'importe qui. Avec euh, Sargon, par exemple. Ça fait le taf. Mais vous pouvez le mettre avec n'importe qui avec Scipio aussi. Ça fait bien le taf. Arrivé d'un commandant très récent, Tariq bin Ziad A ⁇ Tariq bin Ziad, hop là, je ne sais pas pourquoi ça zoome, Tariq bin Ziad A ⁇ S ⁇ en rallye, Tariq, ouais, Tariq en rallye avec plusieurs autres commandants, ça peut passer, hein. vous pouvez le mettre avec plein de commandants différents, et pas forcément spécifique à sa classe, c'est préférable évidemment, mais vous pouvez le mettre avec d'autres, Tariq en rallye, il est S+, il est très très difficile à se ça va faire mal quand il est en rallye, notre ami Tariq, j'apprécie particulièrement ce commandant, même, si je ne l'ai pas encore monté, ça fait partie de ma top 3 liste que j'hésite actuellement à monter. Je peux vous le dire. Hein. Ma top 3 liste aujourd'hui, elle est simple. Si j'exclus... Babour, Margaret et Heraclius Ma top 3 liste des commandants En ce moment c'est Jeanne d'Arc, j'hésite Sargon, j'hésite aussi Et le troisième c'est Tariq Voilà les 3 commandants sur lesquels Moi j'hésite actuellement Sachant que dans la liste du dessus Je vous fais un petit rollback J'ai déjà Scipio Max, Nevsky Max Xianyu Max, Boadice Max Et YSG Max Et c'est tout C'est tout, c'est pas mal on arrive à présent à Guanyu. Guanyu, un excellent investissement. Évidemment, il faut l'investir, même si vous êtes free player, dès qu'il sur votre royaume, il est solide. Vous le mettez avec Alexandre, par exemple, ça fait le job. Ou même avec Scipio, ça fait aussi le job. On sort des A+, on arrive au A et on retrouve Tomiris. Alors Tomiris, pour moi, est exactement, je le lis en même temps que j'allais vous le dire. C'est un commandant de niche depuis le début du jeu. C'est un commandant de niche. Donc acceptez si vous êtes un, un middle spender, high spender, voire une baleine. Hein, sinon, ça ne vaut pas le coup d'investir en Tomiris. Elle reste solide. Il hein, n'y a pas à dire en Canyon, par exemple. Elle est très solide même en rallye. Hein, en rallye, on soutient un peu derrière. Elle empoisonne. Elle fait plaisir. Franchement, si vous avez trop d'argent, allez dessus. Harald. William premier d'abord. William premier. Excellent commandant second. Si vous voulez faire deux binômes cavalerie, hein, vous faites un Xianyu William d'un côté, un Nevsky euh, Johan Jeanne Dark Prime. Là, vous serez assuré d'avoir du lourd. Il n'y a pas de risque. Ça sera du très solide. Harald. Harald avec Pacal, c'est un binôme qu'on voit très souvent, il est bon en open field, il est bon en rallye, il est bon en canyon, il est très solide en open field, très très solide avec Pacal, il brûle Harald, ça fait vraiment plaisir à voir quand il est sur le champ de bataille. Ensuite on retrouve Attila, Attila il est bon depuis le début du jeu en rallye, pourquoi il est bon il est inswarmable. Vous allez le swarmer, vous allez manger vos dents. Donc, forcément, Ara, Attila, très très solide. On a aussi Honda. Alors, Honda, pour moi, c'est un commandant de niche. Alors là, ils ne le mettent pas, mais pour moi, ce n'est pas le meilleur des commandants. Il est très bon, il n'y a pas de souci. Il est bon, pas très bon. Il est bon, mais c'est vraiment un commandant de niche. On a tellement à investir avant que je ne me suis jamais précipité dessus. Gilgamesh. Gilgamesh, un commandant solide également, il n'y a pas à dire. Ce n'est pas une priorité, mais c'est un très bon commandant. Amanitor. Alors, Amanitor avec Artemis, c'est très solide. Très solide en rallye, très solide en défense. On retrouve Alexandre à la suite en A. Alors là, je le trouve mal classé. Moi, je lui aurais mis un petit A à Alexandre parce qu'il est très utile. Il faut investir, comme ils le disent, hein, avant d'être en KvK saison 4, évidemment. On retrouve ensuite Saladin, les anciens Saladin, De mon point de vue, et n'hésitez pas à me corriger en commentaire, hein, c'est le plus solide des commandants en cavalerie, le plus tanky. Ensuite, on retrouve. Takeda, bon Takeda, le binôme naturel qu'on a vu avec Attila. On a Bertrand, on a Sirius le Grand, là, le retour des archers. Bertrand, il a eu son heure de gloire. Et maintenant, hein, il retourne dans sa maison. Il retourne chez sa mère. Il n'est plus très intéressant. Sirius le Grand, ça reste un bon commandant secondaire sans être ouf. Medmede second, il revit hein, grâce à l'expertise du muséum, à l'artefact du muséum, la version 2 expertisée. Si vous l'avez, c'est super intéressant. Sinon, vous ne prenez pas la tête à le monter. Alors, Léonidas, hein, comme donc, moi, j'expertise aussi. Franchement, je le regrette. Hein. On le met avec Guan, tout le monde dit oui, en canyon, c'est de la balle et tout. Ouais, en open field, je trouve ça tout naze. Alors c'est peut-être mon stuff, mais moi je le trouve en carton. Ramsès, il a eu très longtemps le meilleur binôme avec lui hein, sur le, euh, en open field en archer. Maintenant, il est dépassé. Chandra Gupta, malheureusement, je l'ai expertisé. Avec Zanyu, ça reste pas mal. Mais, mais maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'il est un petit peu dépassé. Alors là, on arrive à un commandant que j'apprécie tout particulièrement. On arrive avec Trajan. Trajan, c'est un commandant de niche. Ils le disent eux aussi. N'investissez que pour soutenir. Vous mettez un petit binôme. Trajan Mulan, vous êtes immortel. Franchement, trop fort en soutien. Il va vous buffer dans tous les sens. Ça va faire plaisir. Mais il faut bien qu'il soit derrière. Sinon, vous allez vous faire éclater la bouche. Sheok, je l'ai jamais kiffé, Martel, c'est fini, Minamoto, pareil, même avec le musée, il y en a qui disent oui, c'est le retour de Minamoto, Ouais, c'est le retour chez sa mère, c'est le seul endroit où il retourne, Minamoto, même expertisé sur le musée, il reste éclaté, Jules César, Hannibal, alors Hannibal, Hannibal. Jules César, il ne sert à rien à part avoir un skill qui va vous donner beaucoup, beaucoup de troupes, Hannibal, Hannibal n'a jamais été utile, tous ceux qui ont claqué leur thunes pour acheter des coffres d'Hannibal, franchement il faut arrêter, il ne sert vraiment à rien mais il est peut-être un peu plus utile qu'Edouard. Franchement, Edouard, je déteste Edouard. Il m'a fait claquer des coffres, des sculptures génériques. Il mériterait de brûler. Si je pouvais changer un commandant, vous le savez, ça serait celui-là. Yann Ziska. Alors, Yann Ziska, ils vont nous dire que c'est un commandant de niche. Même pas, mais... Bon, a il le décote en défense. Il est très solide. Hein. Yann Yaranadir, c'est un bon commandant de défense. Il ne mérite pas d'être sur un B ou du moins d'être en niche. Richard, Constantin, Elcid, Mulan, pareil. Mulan, elle est top en binôme avec Trajan pour soutenir en open field et en canyon la, les deux. Franchement, faudrait il faudrait qu'il leur crée une catégorie spécifique. Suleyman premier. Alors, si parmi vous, il y en a qui ont monté Suleyman premier. Toutes mes condoléances, les amis, car lui, il est encore plus éclaté que Edouard. Si je l'avais monté, j'aurais le sum intégral, mais heureusement, je n'ai jamais rien investi dans ce commandant éclaté. Frédéric, Jawiga, c'est comme, franchement, Suleiman 1er, pour moi, il est comme l'Ubu, il sert à rien. Et Elfleda, elle mérite pas un C. Et Elfleda, elle mérite un peu plus en soutien. Elle est très bien. Toutmosis 3, avec lui, pareil. Hein, Ragnar, KO, Jandis, Toutmosis 3. Tout Moses 3 avec le nouvel artefact, il est pas mal, celui du musée expertisé, c'est pas un truc de ouf. Bon, on retrouve les commandants de défense là, hein. Flavius, Theodora, Charlemagne. Alors Charlemagne, ceux, ceux qui ont investi aussi dedans, je suis désolé pour vous les amis, c'est tellement dommage d'avoir gâché de l'argent dedans. YSG, Ouzetan, Zenobia, bon bref, on retrouve tous les commandants qui sont en défense, avec le meilleur binôme, encore une fois, selon moi, en défense, Flavius Zenobia, ça reste ce qui se fait de mieux. Par la suite, on a la liste épique, hein, on pourra en parler dans une seconde vidéo, on reparlera aussi des binômes, puisqu'ils ont mis à jour leur binôme, leur pairing, ça sera l'occasion d'une seconde vidéo, les amis